mystère lumineux, méditation donnée par Jésus à Françoise. Le baptême du Jourdain. Je suis venu tout petit au milieu de vous prendre votre condition d'homme et porter votre misère. Voilà pourquoi je suis descendu dans le Jourdain. Je suis venu prendre tous vos péchés pour vous offrir la vie éternelle.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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Les noces de Cana. Je suis venu apporter l'amour en plénitude. L'amour se donne et je me donne par Marie, qui veut ouvrir les yeux de tous ses enfants par le don de la foi. Lorsque l'amour est là, la foi grandit. Par ce signe, à Cana, Marie vous montre que l'amour et la foi vont de pair et qu'ils nous permettent toujours de vous exaucer. Mystère de lumière, car la foi vous ouvre les yeux de l'âme, du cœur et permet à l'Esprit Saint de vivre en vous. Prie pour que les hommes s'ouvrent au sentiment de la foi, la foi vivante, concrète, réelle. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 « Je suis venu rendre la vie. J'ai pris votre misère et vous ai offert le pardon, à travers le sacrement de réconciliation, afin que vous ne soyez jamais séparés de moi. Mystère de lumière, tu le sais, ma fleur, combien le cœur est dans la joie lorsqu'après s'être repenti de ses fautes, il accueille ma parole qui se fait vivante en lui. Prie pour que les cœurs s'ouvrent à ma parole en devenant tout petits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 Au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. La transfiguration. Le Père est venu révéler son Fils aux yeux des apôtres. La lumière est venue éblouir leur âme afin qu'ils me connaissent et que tous les hommes sachent qu'après la mort, ils sont appelés à la gloire de ma résurrection et afin qu'ils vivent dès ici-bas une vie transfigurée par l'Esprit Saint, vie de lumière, les préparant à la vie éternelle.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 Au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. L'institution de l'Eucharistie. L'amour se donne totalement. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui a prononcé un grand « oui » s'offrant entièrement dans la pureté de cœur à mon Sacré-Cœur ne saurait périr en me recevant dans la Sainte Communion. Sacrement qui est lumière par excellence, puisque je suis la lumière qui ne vous abandonnera jamais. « Tu vois à quel point je me suis fait petit, parce que je vous aime jusqu'au bout. Sans ce sacrement, tu ne pourrais vivre, car une âme assoiffée qui m'a rencontré ne trouve vie qu'en étant unie à moi entièrement, en me recevant dans la Sainte Communion. Prie pour que les âmes ouvrent leurs yeux et leurs cœurs à mon don total et qu'elles me rencontrent intimement, profondément. Prie pour que je ne sois pas offensé, piétinés, lacérés durant les célébrations de l'Eucharistie par des bergers égarés et des, des agneaux aveugles. Prie ma fleur car mon règne dans les cœurs vient et il est aussi mon règne eucharistique. »